Qu'est-ce qu'on peut bien faire tous les deux Oh, c'est gentil de venir me voir. Poursuis ta route et ne te demande pas où elle finit, mais seulement où elle va. Car nombreuses sont les embûches les embuscades, les hésitations sur la voie à suivre. Mais si tu écoutes le cœur de Dieu, la voix intérieure de ton âme, alors tu ne pourras pas te tromper. Tu te tromperas de moins en moins souvent. La vie est ainsi faite par le Seigneur, l'homme choisit, et ensuite il veille, imagine cette responsabilité de Père, et tu comprendras à quel point il vous aime, vous les hommes. Nul amour n'existe sur cette terre qui est sa puissance. Nul amour n'existe dans les cieux qui est sa puissance. Nul amour n'existe nulle part sauf l'amour de Dieu. Voilà le secret de la nature même dont tu peux avoir un aperçu en contemplant la mer terrestre. Que de miracles en son sein, que de merveilles pour qui s'est contempler, il est des fleurs et des arbres qui sont magiques, créés par des êtres de lumière dans un éclat de rire et un élan simple du cœur. Alors, imagine Dieu lui-même en train de créer, oui, je te le dis, frère de lumière, poursuis ta noble quête et ne t'éloigne pas trop du chemin. N'essaie pas de prouver, ne perds pas ton temps en bavardages inutiles, poursuis ta quête vers Dieu. La route est longue, mais de jour en jour elle s'éclaire, de jour en jour elle t'appelle, et de jour en jour elle te paraîtra évidente, simple, et réconfortante à la fois. La simplicité, voilà le maître mot, frère de lumière, sois simple. Simple comme bonjour disent les humains. Apprends à dire bonjour, dans tout ce que tu fais. Tu vois, c'est facile. Les hommes ont pris l'habitude de tout compliquer. Ils pensent que la difficulté et la souffrance permettent de vaincre les obstacles. Pure illusion, la complication tisse une toile au fils inextricable, qui ressemble aux toiles des araignées, mais qui n'a pas leur simplicité. Et l'esprit s'y emmêle, s'y dépatouille en se persuadant que le but est d'arriver à en sortir. Et une fois libre, que font-ils Ils cherchent une autre toile, afin de se trouver un autre but. C'est le piège du mental, fais confiance. Fais confiance à la vie. À l'avenir qui sera radieux, si tu es à présent radieux. Fais comme si demain était aujourd'hui, en ce moment même, et tout ira bien. C'est cela la foi, la vraie vie, l'amour. Béni sois-tu, frère de lumière. Content de t'avoir retrouvé depuis tout ce temps. Je t'aime. Sois fort. M. Uriel